Bonjour les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se trouve à Montreau et je vais pouvoir vous présenter une opération qui est juste derrière moi. Alors si tu veux savoir comment faire une opération et avoir d'un coup quatre revenus locatifs, je t'invite tout de suite à regarder cette vidéo. C'est parti Bonjour à tous, je m'appelle Michel Zonta, je suis le cofondateur de la société Investissementlocatif.com. Avec mon équipe, c'est plus de 100 personnes. On vous accompagne partout en France dans des opérations très rentables. C'est du clé en main, on va s'occuper de l'intégralité, de vous délivrer une meilleure rentabilité que le marché, puisque notre équipe va vous sourcer, vous trouver des biens qui sont décotés et rentables. On a notre équipe d'architectes qui va s'occuper de tout reconfigurer. Et si... Vous le souhaitez, on va s'occuper de louer et gérer dans la durée. Concrètement, vous n'allez rien faire et avoir une excellente rentabilité. Je me trouve aujourd'hui à Montreau. Alors pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, on est à 50 minutes en transport du centre de Paris, un petit peu plus en voiture avec les bouchons. On est au centre-ville et je vais vous présenter une opération pour un client qui avait déjà précédemment investi avec nous à Melun. J'en profite pour le remercier de sa confiance et... Aujourd'hui, il a investi à Montreux dans cet immeuble juste derrière. Alors, c'est sur la partie supérieure. On va s'intéresser au R1 et au R2, puisqu'il y a quatre studios. On est ici en copropriété, puisque le rez-de-chaussée euh, ne lui appartient pas. Il est loué et il est occupé mais donc toute petite copropriété puisqu'ils sont vraiment va bah, pas beaucoup à partager le pouvoir concrètement deux donc ça lui permet d'avoir les mains libres je vais vous montrer cette opération de l'intérieur alors je vous donne quelques chiffres avant que vous puissiez voir et toucher de vos propres yeux cette opération ça fait 7% de rentabilité tout inclus alors quand je dis tout inclus qu'est ce que ça veut dire ça veut dire appartement quoi l'entièreté de l'acquisition les frais de notaire euh, nos frais travaux immobiliers euh, si vous souhaitez l'exploiter en meublé. donc pour que vous ayez un ordre d'idée c'est vraiment la totalité et on le met en cohérence avec le nombre de revenus locatifs que ça va générer et ici il y a déjà un bien qui est déjà loué et pour que vous ayez un ordre d'idée chaque loyer va se louer entre 500 et 600 euros par mois ce sont des studios et donc ça va générer 7% de rentabilité faut tout refaire je vous montre cette opération avant travaux je serais très heureux de revenir à la fin des travaux pour que vous puissiez bah, faire le avant après et qu'on fasse ce petit flashback aujourd'hui avant et que vous voyez vraiment le gap on va créer beaucoup de valeur grâce aux travaux et c'est vraiment un des premiers conseils que je peux vous donner c'est de rentrer dans des opérations qui sont bah, potentiellement décotées parce qu'il y a des travaux de rénovation effectués on va venir créer beaucoup de valeur pour les locataires et c'est ce qui va nous permettre de faire une très bonne rentabilité sans plus attendre suivez moi on y va on va voir ça de plus près allez on est au premier étage je te montre tout de suite à quoi ça ressemble tu vas avoir une première salle de bain, alors on est avant travaux, hein. je précise quand même mais j'enfonce une porte ouverte, on va tout refaire. Point salle de bain, il y a l'entièreté des évacuations, ici petit WC déjà séparé, je vous mets un balayage, il y a la partie cuisine et ici on est donc sur un studio. Chaque studio fait environ 25 mètres carrés, il y en a 4 donc c'est 100 mètres carrés. Ici ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a une économie d'échelle, tu vas faire d'un seul coup des travaux tu vas te retrouver propriétaire de quatre appartements. Alors celui-ci, on signe l'acte authentique dans 10 jours. Donc, bien entendu, c'est terminé. Mais c'est pour que tu aies la logique d'investisseur. Et peut-être que tu te dis, bah, pourquoi certains font des opérations en immeuble euh, Quel est l'intérêt Quelle est la typologie du produit Moi, vraiment, le, un des premiers conseils que je peux te donner, c'est toujours de rester opportuniste. Mais ça vaut dans l'immobilier, mais ça vaut dans la vie de tous les jours sur les différentes affaires euh, que tu vas pouvoir faire au cours de ta vie, que ce soit dans ta vie, sur un autre secteur, dans une autre industrie ou dans l'immobilier. Pourquoi Parce que tout peut être une bonne affaire et tout peut être une mauvaise affaire. Si ça coûtait le double, bah, ce n'est pas, pas une bonne affaire. Donc on va toujours recontextualiser. Il n'y a pas une ville qui est la meilleure ville, il n'y a pas une typologie de produit qui est la meilleure typologie de produit. Ce qui est important, tu dois bien avoir ça en tête, c'est que tu dois rester ouvert d'esprit, opportuniste, parce que c'est là où en tant qu'investisseur, tu vas faire les meilleures opérations. Ici, l'opération tout compris, euh, ça tourne entre 270 et 280 000 euros pour que tu aies euh, un ordre d'idée, que tu puisses... Te projeter et donc on va louer chaque studio entre 500 et 600 euros. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas quand je dis entre 500 et 600, ça veut dire que ça va dépendre puisqu'il y a toujours des studios qui sont, entre guillemets, un petit peu plus jolis, soit parce qu'ils ont plus de surface, soit parce qu'ils ont une meilleure exposition. Et donc, bah, on va venir niveler le meilleur un petit peu plus cher et un petit peu moins cher, ceux qui sont un tout petit peu moins bien. Ici, on est sur des travaux de rénovation intérieure pure et dure. Il n'y a aucune difficulté technique. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est de vraiment, dans ta stratégie d'investisseur, bah, tu ne peux pas occulter le fait de rentrer sur une opération en immeuble de rapport ou sur une opération où tu vas pouvoir avoir plusieurs revenus locatifs. Ça pour moi c'est indispensable parce que ta logique d'investisseur, ton mindset, ça doit être de te dire que tu peux scaler. Il faut toujours démarrer, c'est mon troisième conseil, par une opération qui est plus petite que bien sûr le maximum que tu peux investir parce que ça va permettre que tu ne sois pas stressé et potentiellement te rassurer. Ça sert à rien de faire tapis sur une première opération. Par contre, le but, c'est de vérifier que le modèle fonctionne et ensuite de pouvoir accélérer. Et ça fait partie l'accélération ou la, la multiplicité des lots, ça fait partie de l'accélération et du fait de pouvoir scaler en immobilier. Je te montre la suite, on va passer à l'étage supérieur. Cet appartement, je ne peux pas te le montrer parce qu'il est déjà loué et occupé. Donc, il y a un premier revenu locatif qui tourne, mais on va aller voir au-dessus. Ici, ce sera donc partie commune, on va complètement reconfigurer. Je t'invite à me suivre donc, dans le troisième lot. Et comme tu le vois, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais du coup, je te le dis, cet appartement, il est déjà beaucoup plus lumineux. Donc, c'est souvent le cas. Hein. Plus tu vas monter dans les étages, plus ça va être lumineux. Et donc, on va potentiellement bah, ici jouer avec les loyers puisque plus l'appartement bah, est beau, plus il est lumineux, plus potentiellement on va légèrement niveler vers le haut le loyer, le tout étant que dans l'enveloppe globale de revenus locatifs de notre client investisseur, bah, il s'y retrouve et qu'il ait la rentabilité attendue et qu'il ait l'ensemble de ses revenus locatifs. Donc là je suis très très heureux pour lui parce que bah, je, je détiens des immeubles de rapport donc je sais ce que c'est, j'ai testé éprouvé le modèle avant qu'on vende des immeubles de rapport dans la société. Et je sais la satisfaction que ça peut procurer parce que ça fait faire un gros, gros pas en amont. On vous mettra un plan, bah c'est hyper dégagé. On a vu sur la place, donc c'est plutôt agréable parce que vous devez aussi le savoir euh, en immobilier, bah plus ton œil va avoir de la profondeur, plus l'appartement va te paraître grand. Donc l'appareil, même configuration, cuisine ouverte salon, et on se retrouve, bah c'est globalement le copier-coller de l'opération qu'on a vu euh, et de, de, de l'appartement qu'on a vu en dessous, salle de bain et petit WC. On passe en face, si tu aimes les travaux, bah tu dois être servi et tu vas aimer cette vidéo parce qu'il y a tout à refaire, et si tu as déjà visité des appartements, euh, je peux comprendre le stress que si tu es débutant et que tu regardes et que tu dis ouais, comment est-ce qu'on évalue les travaux, il y a tout à refaire, mais tu dois aussi avoir cette logique de te dire que la valeur, tu vas la créer au travers des travaux. Donc là pareil, on va tout reconfigurer. Bah, on vérifie toujours, c'est un autre conseil que je peux donner, que tu as bien sûr l'entièreté de tes compteurs électriques, que tu vas avoir tes arrivées d'eau, tes évacuations, tes évacuations pour les WC, parce qu'à partir du moment où tu as ça, bon bah après tu peux euh, faire ta configuration. Le but c'est jamais de prendre de risques inutiles et d'avancer à l'aveuglette. Donc vérifie vraiment toujours ces gros éléments, ce qui vont te permettre de reconfigurer. Mets-moi en commentaire, est-ce que tu veux avoir plus de vidéos comme ça en immersion à l'intérieur d'opérations. Nous on ouvre cette ville ici à Montreux, puisqu'on a déjà fait plusieurs dizaines d'opérations et on accélère fort, bah parce que c'est un vivier, on a une très bonne rentabilité, il y a une attractivité, on sait qu'on va pouvoir créer la différence, en amenant du logement comme ça refait à neuf meublé bah parce qu'il y en a très très peu dans cette ville donc on va créer vraiment bah, la rareté une nouvelle offre on va venir drainer bah, beaucoup de candidats locataires et c'est ce qui va nous permettre de créer de la valeur pour nos clients pour les futurs locataires et donc d'aller chercher des points de rentabilité supplémentaires. si c'est pas encore fait je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner la petite cloche notification parce que comme ça tu vas pouvoir avoir les autres vidéos en temps réel à la fois des vidéos de conseils où je peux vraiment te conseiller sur différents sujets que ce soit la fiscalité, le financement et mes techniques et mes astuces pour aller dénicher des bonnes affaires et à la fois j'adore t'emmener comme ça en immersion dans la France entière puisque tu vas pouvoir retrouver sur la chaîne beaucoup de vidéos qu'on soit à Lyon, à Paris, à Marseille, à Lille, à Montreau, en île de france à Bordeaux et dans toute la France. Comme ça, ça va te permettre en fonction de ton projet de choisir là ou les géographies dans lesquelles tu te sens à l'aise pour pouvoir investir demain dans l'immobilier. Et c'est tout ce que je te souhaite dans un contexte où globalement, bah, les retraites, tu sais que ça va être compliqué, les taux sont très très bas. J'ai une certitude, c'est que plus tard, quand on regardera dans le rétroviseur, on se dira et tous ceux qui ne sont qui ne pas passés à l'action se diront « Mais pourquoi je n'ai pas investi alors que les taux étaient extrêmement bas ?» J'espère que tu ne feras pas partie des déçus. Sache que le plus difficile, c'est juste le début, le premier saut et qu'ensuite, tu vas pouvoir vraiment te créer. C'est ce que je te le souhaite, ton empire immobilier. Je te dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos en immersion à Montreux ici ou ailleurs en France. À très bientôt. Ciao